Oui, je peux le dire. Je me sens vraiment bien. Dans ma tête et dans mon corps. Mieux encore, j'en suis fière. Fière de ce que je fais et fière de qui je suis. Mais j'avoue, comme beaucoup d'autres, je n'ai pas toujours pensé comme ça. Et avec le recul, je trouve ça dommage. Parce que on n'a qu'une vie qu'une santé. Alors, autant profiter vraiment, non Ouvre-toi aux nouvelles choses. Bouge, goûte à tout et vis ta vie à fond. Prends soin de toi. Suis ton cœur et tu seras toujours aussi heureuse que moi, aujourd'hui. Ta grand-mamie qui t'aime.